Après nous avoir émerveillé avec Toy Story, Mêlé une pâte et la suite de leur premier film devenu instantanément culte, la société Pixar nous sort en 2001 un nouveau film d'animation nommé Monstres et compagnie. Tous les secteurs sont opérationnels, les assistants sont priés de rejoindre leur poste. Bob Razowski, un minicyclope qui vient Monstropolis voit sa vie chamboulée après une journée de travail En effet, le petit vert est un employé de la société Monster Inc qui s'occupe de fournir en énergie tout le monde Nous prenons soin de doter chaque enfant de son monstre idéal De recueillir un gris de premier choix Qui savamment épuré produira une énergie sans faille Chaque fois que vous tournez un bouton et C'est à l'aide de portes qui peuvent téléporter les monstres dans des chambres d'enfants, à travers l'espace et le temps, qui récoltait cette précieuse électricité, grâce notamment à Sully, le meilleur ami et colocataire de Bob, et accessoirement l'un des meilleurs employés de la boîte. Sully. La société est en difficulté depuis que les enfants sont moins sensibles aux monstres qu'avant et qu'une crise de l'énergie se profile à l'horizon si aucune solution n'est trouvée, c'était sans compter les idées d'esprit tordu telles que celui de Léon antagoniste du film qui récupère les cris d'enfants de force grâce à une machine Au bout d'une journée pourtant banale, Sully va faire la rencontre de Boo, une enfant qui sert de cobaye à Léon et Bob et Sully vont alors tout faire pour envoyer la petite bouche chez elle avant qu'elle ne soit trouvée par lui ou les autorités sanitaires, car en effet les enfants sont soi-disant porteurs d'une maladie mortelle pour les monstres ce qui S'avère être complètement faux au final. Monstre et Compagnie est produit par John Lasseter qui délaisse pour la première fois la réalisation de films Pixar. Au manette, on retrouve un jeune Pete Docter en coopération avec Liam Krisch et David Silverman. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Pete Docter a su insuffler beaucoup de dynamisme à la mise en scène de Monster Company et Compagnie, et qu'il a été très créatif en gag visuel et les séquences effrayantes sont incroyablement maîtrisées. Que ce soit à tentacule, géant, avec un œil ou tout un panel La diversité des designs des créatures est exceptionnellement variée Là où de nos jours les productions Disney se contentent de reproduire des animaux toujours plus réalistes Avec ce Pixar on fait de la place à l'imaginaire Et rien que pour ce point ça en fait un film déjà important C'est l'un des premiers films que j'ai vu en un screener tant l'attente était insupportable Les bandes annonces donnaient envie et pour le préado que j'étais Qui connaissait alors ses premières frayeurs grâce notamment à Buffy contre les vampires ou X-Files Le dernier Pixar m'apparaissait parfait avant même qu'il ne sorte et quoi de mieux pour quitter l'enfance que film qui parle explicitement du monstre qui se cache sous le lit ou dans le placard Monstre et compagnie est un parfait premier pas pour les enfants qui voudraient affronter leur peur, si bien que de nos jours il peut servir de base pour une creepypasta. Connaissez-vous l'adrénochrome C'est quoi ce truc À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Adrénochrome! C'est un composé organique issu de l'oxydation de l'adrénaline que l'on peut retrouver sous une forme de pigment bleu. Quel genre de client monstrueux t'a filé un truc pareil? Un démoniaque. Je crois qu'il n'y a que d'origine pour un truc pareil, c'est la... la glande médullo-surrénale provenant. Une opération sur un humain encore vivant. Cette drogue a été découverte par Abraham Hoffer et Humphrey Osmond, qui sont deux médecins dont le dernier a étudié les effets du LSD et autres hallucinogènes à des fins scientifiques. L'adrénochrome serait tiré de la glande surrénale d'enfants alors gonflé d'adrénaline pure. Évidemment, tout ça n'est qu'une légende qui tend vers le complotisme, mais le fait que l'énergie soit tirée de la même manière chez les enfants d'un monstre et compagnie me fait toujours quelque chose. Et encore plus depuis que j'ai vu Dr. Sleep. La peur purifie la vapeur. La douleur aussi. Tu comprends L'une des premières qualités de Monstres et Compagnie est en effet pour moi son affiliation au film de genre. L'utilisation des cris d'horreur n'est pas si bête que ça, c'est bien écrit et on comprend très vite les motivations derrière chaque personnage. Mais une des révélations du film est que le rire est bien plus puissant qu'un cri. Et là, on touche au cœur de Monstres et Compagnie. Le bonheur est plus puissant et contient plus d'énergie que la peur C'est déjà un beau message à adresser à un enfant Mais mis en parallèle avec nos moyens de production d'énergie actuels, Ça devient alors ludique le discours écologique du film est limpide une fois arrivé l'âge adulte L'univers créé autour de Monstropolis ressemble étrangement au nôtre Une technologie avancée, une source d'énergie qui starie Et des industries prêtes à tout pour qu'il n'y ait pas de pénurie Vous n'avez pas le droit de faire ça Je n'ai pas d'autre choix, le monde a changé, notre système est dépassé Mais enlever un enfant J'enlèverai des milliers d'enfants plutôt que de voir cette compagnie ruinée. Et je détruirai quiconque se mettra au travers de mon chemin Or la solution est déjà là, il suffit d'utiliser l'énergie différemment de manière plus propre et surtout plus éthique un discours que l'on retrouvera d'ailleurs dans Wally -E de manière plus explicite wow. Le film fait preuve de mélancolie comme n'importe quel Pixar, mais c'est bien son côté politique qui m'a marqué. À la manière du trop sous-estimé Tom Holland, la problématique de la consommation d'énergie à outrance est remarquable. Et son lien avec les humeurs des enfants fait un pont idéologique entre ces deux films. Le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux et les gens à mourir simultanément, les uns d'obésité, les autres de faim. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ça, ça m'intéresse. Les papillons et les abeilles disparaissent, les glaciers fondent, les algues prolifèrent, partout les signaux sont au rouge, le canari meurt au fond de la mine, et malgré cela, personne sur Terre ne réagit. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar devient réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur et vous vous installez dans la catastrophe. Et cela pour une seule raison, parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. C'est donc après nous avoir émerveillés avec nos jouets et les insectes du jardin que Pixar s'attelle à un sujet plus sérieux et qui touche directement des frayeurs universelles Je trouve ça beau que des polygones calculés sur un ordinateur transmettent un si riche panel de sentiments L'art pictural étant là depuis des temps immémoriaux à travers le dessin ou la peinture est profondément ancré dans nos cultures On a eu le temps de comprendre comment transmettre une émotion avec cet art mais avec l'image de synthèse, ce fut plus délicat Dans Toy Story, la prouesse de faire naître de la joie ou de la tristesse à travers des visages familiers avait été un pari dans mille et une pattes, le fait que nos protagonistes soient des insectes n'altère en rien les émotions perçues mais dans monstres et compagnie, elles sont carrément sublimées B docteur a réussi à rendre attachants les monstres qui sous sa direction deviennent alors plus humains que jamais et rétrospectivement c'est même peu étonnant vu son génie à travailler sur les émotions comme il a pu le démontrer dans vice versa ou là-haut 5 ans de travail et de testants en tout genre ont été nécessaires à la réalisation de monstres et compagnie et bien que de nos jours certaines textures bavent un peu, les effets de lumière sont toujours saisissants et rien que celui est une vérité prouesse d'informatique Et s'il fallait ajouter une cerise sur le gâteau, Monstre et compagnie a un discours brillant sur le travail car à bien y regarder, l'histoire se concentre sur une personne qui est le meilleur dans son domaine et réputée comme étant l'employé parfait mais c'est après avoir eu la charge d'un enfant qu'il apprend à lâcher prise et partir à l'aventure avec son petit bout « Ce qui c'est que j'aime le travail, as soon as I got à Pixar j'étais là all day. And et puis had a un enfant Et donc at a commencé à time que le enfant And uh, and as I was working on the film, I was like, "This is great." And then my wife would say, "He smiled for the first time, and you missed it because you're at work." But I also felt like, "Man, I can't wait to get home and see this little being again. And what's going on? Work or home? How do I? I want to be in both places. How do I do this?" And the answer is, of course, there is no answer. And that conflict became the deeper story of what Monsters Inc. is really about. It's not a monster who loves to who scares kids it's a guy who loves his job and comes to care for a kid c'est un film grandiose et un condensé de bonne humeur qui peut nous faire aisément rire ou pleurer, le film contient peu de temps mort, le rythme y est impressionnant et on ne s'ennuie jamais Les idées visuelles sont nombreuses et c'est définitivement un chef dœuvre d'animation très inspiré des cartoons de Chuck Jones Malgré toutes ses qualités, c'est l'un des rares films Disney Pixar à ne pas avoir eu un Oscar du meilleur film d'animation Car cette année-là et en plus l'année d'introduction de cet Oscar spécial C'est un autre monstre vert qui a gagné la statuette. Shrek Sam. La VF est d'ailleurs vraiment réussie avec Jack Franz pour Sully Surtout connu pour avoir doublé Robert De Niro et Pacha dans Cusco Mais aussi Eric Méteigné pour Bob Inoubliable Barry dans Roi Trip Gentil saumon au torrent badin Gentil saumon rêva d'impossible signe Le ménable dit D'ailleurs en parlant le de Teen Movie, la fin pourtant ouverte de Monstre et compagnie est si bien écrite que faire une suite a été compliqué. Comme ça peut l'être pour Ichi, la fin est un tel mélange de mélancolie et de lâcher prise que réussir à ne pas gâcher ce moment devient peine perdue Et bien qu'elle fût en production chez Circle 7 et que le scénario était prometteur, le choix se porta sur un préquel nommé Monstre Academy Je ne vais pas faire une review complète sur le film, mais ce que j'y trouve d'intéressant c'est la façon dont il aborde les thèmes phares du genre Teen Movie, c'est drôle, beau, inventif et son côté admis à tout Prime me up à chaque fois, c'était le choix de la facilité, mais je trouve que le réalisateur Dan Scallon qui l'on doit le très bon en avance en est bien sorti et a su faire grandir davantage la sympathie que l'on peut avoir pour le duo Bob et Sully leur rencontre marche terriblement bien Les deux personnages sont hilarants et partagent une vraie connexion La bromance fonctionne et c'est l'un des meilleurs atouts du long métrage comme pour Monstre et compagnie C'est pour toutes ces raisons que je considère Monstres et compagnie comme étant l'un des Pixar les plus sous-estimés et certainement l'un des meilleurs D'ailleurs, c'est le dernier film à bénéficier d'un bêtisier à la fin et c'était vraiment l'une des meilleures features des Pixar Salut Ted, il fait beau là-haut J'étais, je vous ai fait peur, je vais faire le rôle, Merci. Mais je peux le refaire, je vais faire plus grand. On se rappelle tous du dernier dessin animé qu'on a vu avec notre regard d'enfant, et pour moi, c'était celui-là. Il forgera chez moi une passion pour le fantastique et l'horreur et m'apprendra à ne plus avoir peur des monstres qui se cachent dans le noir. C'était Ace Modé, à la prochaine. <rire> Ce jour-là, le dernier qui s'est rigolé Oh, ça, j'y crois pas Je suis passé à la télé oh, Tu m'as vu, hein, c'est la grande classe hein. euh, Allô Oui, ça fait drôle, hein eh, Vous m'avez trouvé comment Toute la famille l'a vu C'est ta mère Moi oh, ben, je suis pour rien, la caméra m'adore